Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Intérieur et, de et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général en chef, et les membres du recommandement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, policiers, policières, chers invités. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir dans les locaux de la Direction générale. À l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien des distinctions à certains policiers qui se sont révélés plus qu'engagés dans la lutte pour la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policiers, policière toutefois il exprime une reconnaissance pour le gouvernement et le haut commandement en particulier des efforts déployés continuellement par les confrères et consœurs pour exécuter les missions qui leur ont été confiées de plus la cérémonie de ce matin loin d'exprimer un satisfait s'inscrit dans un appel renouvelé à tout le corps policier afin de redoubler d'efforts pour que la sécurité intérieure de l'État, la protection des vies et des biens de la population et toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. Je profite également L'occasion pour remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur engagement aux côtés de la police nationale d'Haïti, pour les matériels et équipements commandés qui viendront renforcer sous peu la capacité opérationnelle d'intervention des forces de police appelées à faire face à des menaces sécuritaires inédites et multidimensionnelles. Aujourd'hui, par mon organe, la police nationale d'Haïti vous promet de faire un bon usage de ces équipements, un usage rationnel, efficient et efficace. Nous promettons à la population haïtienne de tout faire dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux de la personne humaine pour que la sécurité, soit rétabli à un niveau acceptable. Je ne saurais terminer cette intervention sans annoncer la signature et la publication du décret portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH, engagés dans des opérations spéciales. Que nous à signature de Kresa avons un ensemble de travail qui était fait et travail ça yo fait yo commencez la base de la police là pour arriver dans commandement donc c'était un travail d'équipe pour que nous faire une proposition à membre gouvernement et qui était un projet à cœur et qui était nous et puis après étude que vous fait, évaluation que vous fait, décret ça arrivé signé et publié. C'est on pas dans l'histoire de la police là. Je dis à nous gagner un cadre légal. Côté que gouvernement engage l'État même engage pour que les policiers blessés en cadre de service, li. ou du moins pire si un policier mouri, mais Madame Lia petite, li, au moins, bon prise en charge qui prend pour que la petite policière. Madame Policière, il pas hypothéqué. Donc, nous tenons pour que nous remercions le gouvernement pour AXA. Et c'est un gros pas. Maintenant, l'irrité au niveau recommandement. Que nous travaillons pour que nous mettions de balises, de structures pour que les policiers soient capables de bénéficier de ça. Sa. Sans travail administratif, les policiers sont toujours en difficulté. Donc, nous allons mettre nos travail au niveau du commandement pour nous préparer des documents administratifs. Sensibiliser les policiers dans toute direction départementale dans toute commissariat, pour nous expliquer, discuter avec, nous sous le ça, de façon à ce que, pour qu'à, si, par malheur, un est arrivé. Par ce cadre, la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes va prendre un nouvel élan. La lutte que nous mené contre bandits, toute qualité bandit. Jean souvent dit, bandit à sapat, tant que bandit à cravate, n'a continué à prendre responsabilité nous dans la question de sécurité pays. Nous toujours travaillé pour une police professionnelle, à politique, qui... Papa ne prend aucune partie pour que nous respections la loi, pour appliquer la loi. Et nous avons une enquête, côté enquête, nous avons nombres. Sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de non-monde. C'est deux fois à la nation et c'est un engagement constitutionnel que nous prenons responsabilité. Policiers mieux. On connaît que chaque jour, il y dans la rue. Surtout dans la zone métropolitaine. Il y a centre-ville, des luttes dans le Torsel, la Tremblée, des luttes le Canarin. Chaque jour, il y a Je dis à la Thibonut. Vous Mais nous pas faillir. Il est difficile, mais la victoire c'est pour nous, avec détermination, avec engagement. Et je crois, avec équipement que, qui peut arriver, que nous souhaitons écrire rapidement, pour que la police, nous pour répondre à la responsabilité. En à certains, nous sommes impatients. Impatients pour nous lever des filles. Nous pas prêtant pour nous les vérifier. Kimbédjam. Une fois de plus, au nom de la police nationale d'Haïti, je vous remercie de votre présence et nous encourageons tous les policiers et policières à continuer à faire montre du courage, discipline, détermination et loyauté envers les lois et les valeurs républicaines. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous lier. Merci. Merci le, Monsieur le Commandant-Chef et à présent j'invite le Premier Ministre à prendre la parole. Monsieur le directeur de cabinet, le Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux, policiers, policières, mesdames, messieurs, messieurs de la presse, c'est avec un pile plaisir, je dis, un, je trouve un, ici, un, avec représentant de la police nationale d'Haïtien marquer yon année depuis que je prends fonction comme chef du gouvernement de la République. Nous tous nous connaissons dans ce qui est une circonstance pénible, dramatique, que nous arrivons avant d'être ça avec mort tragique président de la République. Là l'événement a secoué en pile l'institution policière. L'homme vini comme pré chef conseil supérieur de la police nationale, CSPN, moins joué une police démoralisée, démobilisée, qui a demandé la est-ce qu'elle est efficace est-ce que le capable de jouer réellement un rôle li, qui sait protéger et servir la population La population lui-même a commencé à perdre confiance dans la police. Elle a commencé à demander à tête li, qui ça pour le faire pour le bon minimum de protection. Les exactions des gangs armées les nombreux crimes et massacres restés impunis jusqu'à ce jour, la multiplication des kidnappings, le blocage prolongé de la route de Martissan, qui a coupé quatre départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, ainsi bien aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers. La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant-chef en de la PNH qui a su en peu de temps et avec des moyens limités redonner du cœur à l'ouvrage, à nos policières et à nos policiers. Un an après, la différence est palpable on sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je crois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir un respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. Ils savent qu'ils ont le soutien de leur commandement et des responsables politiques. Ils savent qu'on ne leur demandera pas de pactiser ou de transiger avec des bandits, ce qui les met en confiance pour mieux les combattre. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser en route. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sur eux. À la fin, je suis n'a de faire bonne nouvelle. En dépit de ces retards, tout le monde est obligé de constater que la PNH, malgré la précarité de ses moyens, est parvenue ces derniers temps à remporter quelques victoires et à contenir certaines percées tentées par les bandits. Dans la lutte contre l'insécurité, la tendance populaire est de dire que nous ne faisons rien ou que nous n'avons rien fait tant que nous n'aurons pas éradiqué le phénomène, tant que nous n'aurons pas éliminé ou mis hors d'état tous les kidnappeurs, tous les criminels, y compris les gros bonnets qui les alimentent en armes et en munitions. Mais les observateurs avisés et de bonne foi auront remarqué que la PNH, sans le courage et la détermination de nos policières et de nos policiers qui risquent chaque jour leur vie, les gangs auraient déjà pris complètement le contrôle de la capitale et du reste du pays. Sans leurs interventions quotidiennes, de nuit comme de jour, la situation aurait été bien pire. La PNH ne fait pas de publicité systématiquement autour de ces opérations et des succès qu'elle remporte. Mais je suis certain que les bandits, eux, sont bien au courant. Ces succès... Nous les devons au courage d'un certain nombre d'agents de la PNH qui montent au feu tous les jours et toutes les nuits. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a adopté un décret paru dans le moniteur du 1er juillet 2022 instituant une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales de police. Il a du devoir de l'État d'assurer à celles et à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre dans la paix et dans la tranquillité, et aussi à leurs familles, un soutien financier au cas où ils viendraient à être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. les montants fixés ne pourront jamais compenser les dommages subis. Mais ils témoignent de la considération et de la reconnaissance que le peuple haïtien droit à celles et à ceux qui se donnent sans compter pour les protéger et les servir. Les haïtiennes et les haïtiens doivent savoir Qu'au sein de la PNH, il y a des citoyens dévoués, conscients de l'importance de leur mission et de leurs responsabilités. Il faut que cela se sache que malgré la mauvaise publicité qui lui est faite, la PNH n'a pas démérité. Il y a des monde qui dit la police a une mauvaise graine dans le temps. Ce n'est pas menti. Mais il n'y a pas en pile. Et chaque fois nous découvrions, nous avons fait ça la loi dit contre Dieu. Je profite pour m'encourager et féliciter toute maman, tout papa, toute mari, toute madame, toute petite, frère, soeur, voisinage policier. Je dis que nous sommes fiers de policiers. Il faut que nous yo ça nou pour qu'ils nous apprécier yo. La police a fait le travail avec dans conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est pour ça. Je demande au commandant en chef, là, pour il sélectionner, quelques policiers méritants, qui font preuve sous-terrain et qui méritaient une décoration. Il présentait plusieurs nombres. Mais malheureusement, décoration beaucoup pareille. N'a pas Nous avons une témoignage d'appréciation. Alors, je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lentin, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous montez la garde. Comme je l'ai dit, en attendant les décorations, je vais laisser à votre commandant, en chef, un petit présent qui se chargera de vous remettre geste symbolique, mais qui dit toute notre fierté de vous compter parmi les agents de la PNH. Encore une fois, et merci pour votre service. Police nationale d'Haïti, Direction générale, Référence, DGPNH, Cabinet...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 sera versé dans votre dossier individuel. France Herbert, commandant-chef de la police nationale. À présent, j'appelle le policier Evans François, juste avant, et qui va recevoir l'aide de félicitations, nommé et Premier ministre, et va pour Premier ministre et commandant-chef, et Franti tout petit et puis euh, inspecteur général M. pour accompagner le Premier ministre. Et nous avons tout à DCPJ, DCPato pour accompagner Père tout et pour que nous sommes capables de remettre l'aide à la police